Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet important qui est la liquidation des maisons Phoenix. Alors peut-être que tu n'en as pas encore entendu parler, je te fais très court, très vite. C'est une société qui a été créée eh bien, en 1946, donc une très vieille entreprise qui a connu bah, l'étrange glorieuse, hein, qui a connu une ascension très rapide, et eh bien cette société aujourd'hui vient d'être placée en liquidation judiciaire. Alors pourquoi je te parle de ça dans cette vidéo Tout simplement parce que ça met en reflet, je trouve, énormément euh, de choses sur lesquelles je veux t'attirer et te faire comprendre que rien n'est forcément gagné, mais c'est aussi que, et on va le voir ensemble, est-ce que, cette société-là, finalement, a déposé le bilan parce qu'elle a pas su s'adapter eh au marché d'aujourd'hui. Est-ce qu'au contraire, eh c'est suite notamment à l'inflation, suite notamment au fait que les matières premières coûtent de plus en plus cher Est-ce que c'est suite eh bien, au phénomène donc, de la guerre en Ukraine Est-ce que c'est par rapport aux obtentions des crédits qui en ce moment sont de plus en plus difficiles Enfin bref, il y a pas mal de sujets qui se mettent en avant, mais on va décortiquer un petit peu plus ça justement ensemble et voir eh bien, précisément qu'est-ce qui, à mon sens, a eh bien à entraîner cette liquidation judiciaire. Quels sont les facteurs qui réellement ont emmené cette entreprise bah, dans, dans le mur, tout simplement Une entreprise qui a été créée, comme je te disais, en 1946, qui employait 1200 salariés. Donc là, ils ont enclenché un plan spécifique, puisqu'à partir du moment où tu euh, licencies plus de 200 personnes à la fois, eh bien là on est sur un plan euh, complètement différent en termes de licenciement économique des employés, des chantiers qui étaient toujours en cours. Hein, donc euh, tout ça va s'arrêter. Donc ça veut dire que même les, les contribuables qui avaient bah, contracté donc, euh, différents, euh, euh, comment dirais-je, qui avaient travaillé, qui avaient sollicité cette entreprise pour faire construire la maison, et bien aujourd'hui, vous vous retrouvez, euh, à mon sens, sur le carreau, ça va vraiment être compliqué. Donc, ça, bien évidemment, c'est euh, les effets euh, d'actualité, c'est ce qu'on annonçait tout, mais moi, dans cette vidéo, je veux plus qu'on revienne sur la partie entrepreneuriale, euh, le challenge qu'a un chef d'entreprise, mais aussi euh, comment on peut se projeter, nous, par rapport à nos activités, et je veux surtout faire la lumière par rapport à ça, et que t'attirer sur des aspects que peut-être tu n'avais pas forcément conscience aujourd'hui dans le cadre de ton business. Donc, bien entendu, on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, je te balance comme d'habitude le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter comme d'habitude à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un petit bouton « s'abonner » en bas de cette vidéo, actives la petite clochette et comme ça, tu seras notifié. À chaque fois, que je te livrerai des vidéos. J'en livre à peu près deux par semaine où je parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, je parle de sous-location, de conciergerie d'appartement, je parle de business. Et l'idée, c'est de partager tout ça avec toi puisque je suis moi-même entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant J'entreprends énormément dans l'immobilier et je partage mon expérience, bien évidemment, sur les différents réseaux sociaux et notamment YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir deux formations totalement gratuites. Si toi aussi, tu veux te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides, puisqu'en 30 jours, on est capable de générer nos premiers cash flow. Et oui, c'est possible grâce notamment à la sous-location professionnelle immobilière, mais également aussi grâce à la conciergerie d'appartements de business que tu peux mettre en place dans ta ville, rapidement, tu découvres tout ça dans la partie description, ces deux formations que je t'invite à télécharger et à récupérer gratuitement dès maintenant. Donc, on va parler aujourd'hui de ce sujet d'actualité, des maisons phénix. Euh, donc, je vais pas refaire l'introduction puisque je te l'ai expliqué juste avant, mais, euh, bref, c'est une société qui a été lancée en 1946, qui avait un slogan assez fort dans les années 70. Enfin bref, une société qui était assez connue, les Maisons Phoenix. Et si tu veux, leur cible, c'était vraiment, euh, les gens modestes qui avaient très peu de moyens et qui voulaient tout simplement se construire une maison avec, bah, très peu d'argent. C'était du petit prix, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc là, ils ont été mis en liquidation judiciaire, puisque tout simplement, ils ont commencé à avoir une première baisse d'activité et des premières difficultés dans les années 2000. Donc ils ont demandé un soutien bancaire qui a été refusé. Donc, tu vois bien aussi, que voilà, ça met aussi en, en, en, en avant bah, que les banques sont là quand tout va bien, mais quand, quand, quand, quand tout commence à aller de manière beaucoup plus difficile, là, elles ne sont plus vraiment là. Je l'ai connu aussi dans ma carrière d'entrepreneur, ces périodes-là, et euh, voilà, c'est pour ça que pour moi, tout ça, c'est juste qu'un jeu, si je peux dire ça comme ça, euh, il faut être suffisamment, euh, comment je pourrais dire, lucide euh, par rapport à nos, à nos établissements bancaires. Donc, du coup, ils avaient sollicité euh, l'aide de Bercy pour, euh, mais voilà, sans, sans grande raison. Réussite, tout simplement parce que la, la société n'allait pas très très bien. Elle existait toujours, mais là ils ont pris la décision, enfin ils ne savent même pas qu'ils ont pris la décision, c'est que le tribunal a tranché liquidation judiciaire. Alors pourquoi Donc là, c'est les explications qu'on nous donne de manière officielle, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc ce qui nous agite, ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous indique en fait, c'est que euh, ils étaient sur un marché plutôt donc euh, bah, pour les... De petits prix, hein, ils le savaient très bien depuis le départ. Euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, donc ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'il y a une envolée des prix des matériaux, bon, euh, une augmentation des prix de terrain, et euh, le client qui achète aujourd'hui une maison eh bien, est sensiblement différent de celui qui achetait une maison il y a 5 ou 6 ans, moi je pense qu'on parle de plusieurs dizaines d'années par rapport à ça euh, avec des contraintes de construction qui nous annoncent etc etc bon euh, tout ça a été un petit peu mis en avant moi je crois surtout sur le fond c'est que c'est une société qui malheureusement n'a pas su se, euh, se moderniser n'a pas su prendre les nouvelles vagues euh, j'en parle souvent hein, dans mes formations mais aussi sur youtube je le dis très souvent il y a des cycles dans l'entrepreneuriat et vraiment Et tous les cinq ans tous les dix ans je peux t'assurer qu'il y a des vagues et donc si toi t'as pas le nez, si toi tu n'as pas le flair, malheureusement le risque c'est que la vague t'emmène complètement à l'extérieur et que tu sois hors jeu, elle t'emmène complètement dans le mur. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif. Et comment combattre ça À mon sens, c'est toujours toujours être soit en innovation technologique, soit eh bien, en, comment en recherche par rapport à ce que tu fais, en formation. En, en, comment en, toujours, il faut toujours que tu sois curieux par rapport à ton activité, mais aussi curieux par rapport à d'autres activités, par rapport à tes concurrents. Et tu sais, quand on crée une entreprise, on fait ce qu'on appelle un genre de benchmark, de c'est-à-dire benchmark, qu'on regarde un petit peu la concurrence. Eh bien, à mon sens, c'est un travail qu'on doit faire de manière assez régulière, c'est-à-dire qu'il faudra limite se reposer à un moment donné et se dire, est-ce que je referais la même entreprise à un instant donné Et sinon, bah pourquoi je ne le referais pas Et voir justement quels sont ce qu'on appelle le SWOT, nos forces et nos, et nos faiblesses, c'est-à-dire bah, Peut-être qu'un instant T, quand t as créé ton entreprise, c'était ta force, d'accord Telle ou telle chose. Donc là, par exemple, c'était bah, leur cible, c'était euh, les, les personnes avec des, des revenus modérés. Donc ils avaient, ils allaient plutôt sur des maisons pas chères. Euh, du coup, avec des matériaux pas chers. Enfin, tu vois, tout le modèle économique était basé sur ça, avec des prix de terrain pas chers. Et donc du coup, bah, ils s'adressaient à euh, des personnes, des primo accédants, qui voulaient acheter de l'immobilier, qui voulaient construire leur résidence, leur maison, leur résidence principale, mais qui n'avaient pas trop de moyens. Et vu que tous les facteurs faisaient qu'on pouvait acquérir des maisons pour pas très cher et c'est vrai notamment après guerre bien évidemment les 30 glorieuses où là tout tout fonctionnait j'ai envie de te dire tu lançais n'importe quel type de business ça fonctionnait bah aujourd'hui c'est plus du tout le cas euh, alors c'est vrai que là, en ce moment, ça a été renforcé. Alors euh, certains vont dire c'est la faute de, de l'inflation, c'est la faute du fait que les matières premières coûtent de plus en plus cher. Non, je pense que c'est surtout que euh, l'activité était déjà un petit peu branlante. Forcément, elle était déjà pas très stable. Et donc forcément, le moindre coup de vent, et là, il y a un coup de vent en ce moment. Euh, oui, il y, a un, il y a un gros coup de vent même. Bah, le moindre coup de vent coupe ça, ça, ça pousse l'entreprise à la sortie. Mais c'est pas la première. Il y a plein d'entreprises et c'est pas forcément qu'ici dans l'immobilier. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas su prendre le virage. Euh, c'est, voilà, c'est, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que dans ton business, n'importe quel type de business que tu vas faire, à un instant T, oui, les porteurs, oui, fonctionnent, mais encore une fois, il n'est pas dit que dans quelques années, et généralement, c'est des vagues de 5, 10 ans, il n'est pas dit que, et c'est même certain, j'en suis même convaincu, qu'il y a quelque chose qui va changer radicalement. Et si tu n'es pas observateur, tu n'es pas critique aussi par rapport à ce que tu fais, parce qu'il aussi beaucoup de personnes restent sur leurs acquis et bah, euh, profitent un petit peu de l'activité et se disent que de toute manière, euh, bah, tant que l'activité tourne, c'est que c'est OK. Oui, mais le premier coup de vent, ça va te te mettre, ça va te faire trembler. Et deuxième coup de vent, tu vas voler. Hein, C'est vraiment ça aujourd'hui ce qui se passe. Et vu que là, on est un peu dans la tourmente, vu, vu tout ce qui se passe, la guerre en Ukraine, l'inflation, euh, les, les, voilà, la conjoncture économique qui est compliquée en ce moment, qui est difficile... Eh bien très clairement, euh, puis en plus de ça, c'est vrai qu'il y a aussi, faut en parler, il y a le fait que l'obtention des crédits est de plus en plus difficile, et notamment pour les primo-accédants, et c'est surtout eux qui sont concernés, hein. c'est pas nous en tant qu'investisseurs IMO, c'est surtout les primo-accédants qui, qui sont vraiment en difficulté pour avoir des crédits, bah forcément, ils vont avoir beaucoup de mal à financer ce genre de projet. En plus de ça, les matériaux ont augmenté, donc forcément, tout coûte plus cher, le prix du terrain également. Et du coup, on se retrouve, eh bien, à bien, avoir un prix d'accession à, à la propriété qui est cher. Et eux, du coup, leur modèle économique, malheureusement, bah, vient de tomber. En fait, il vient de tomber. Enfin, c'est surtout, surtout que euh, s'effritaient et euh, ils correspondaient plutôt, plus trop, à la réalité du marché, aux besoins. Et leur cible, donc leur client cible, bah, finalement, bah, c'est plus cela C'était plus, ça serait, plus, enfin, ils étaient en minorité. À une époque, c'était en majorité. Hein, mais aujourd'hui, ils sont en minorité parce que ces personnes-là aujourd'hui, n'ont même pas les moyens, à mon sens, d'acheter ce type de maison. Et ce type de maison, pour être compétitif, il savait qu'il bah, devait rogner sur pas mal de choses, sur notamment les, les, le prix de, sur les matériaux, etc., pour avoir un prix, euh, prix d'accroche suffisamment, euh, suffisamment intéressant, avec également le prix du terrain. Mais on sait que la terre... Euh, bah voilà, on n'en fait pas de la terre, hein. euh, la terre les, les, les bouts de terrain, euh, on ne va pas pouvoir étendre indéfiniment, le bout de terrain, il est là. Euh, donc à un moment donné, bah oui, forcément, il y a de plus en plus de maisons, et donc il y a de moins en moins de terrain, et donc le prix du terrain, il augmente, hein. c'est toujours pareil, la règle de l'offre et la demande, et bah là, c'est la même chose. Donc ce qu'on voit, c'est que cette entreprise-là, bah, a choisi euh, donc volontairement au départ, euh, s'est mis sur un, un, un produit plutôt pas cher, et donc du coup, ça, c'est pareil. Euh, le pas cher, euh, il faut vraiment avoir les reins très solides, pour, parce que généralement, c'est lié à comment je pourrais dire ça, c'est lié à plein de petits facteurs, plein de petits paramètres. Donc c'est surtout de l'analyse financière, c'est-à-dire que tous les postes de dépenses sont scrutés au plus juste, et du coup, ça fait que le modèle économique, il se joue à très peu de pourcents. Donc en fait, la moindre variation qu'il va y avoir dans le modèle, dans le business model, dans le modèle économique, va et peut complètement euh, mettre l'entreprise à plat. Et je pense c'est ce qui s'est passé, puisqu'à mon avis, tout était calculé au plus juste. Et vu que là, il y a des facteurs qui font que notamment le prix des matériaux qui a augmenté aussi la difficulté à s'approvisionner, et bien fait que le modèle économique n'est plus viable. Et donc, c'est-à-dire que le prix des maisons augmente. Et donc... Bah, naturellement, la cible qui était, euh, donc, euh, leur cible de clients qu'ils avaient, les maisons Phoenix, eh bien, aujourd'hui, n'a pas les moyens d'accéder à ce type de produit. Et donc, le modèle économique y tombe. Alors, le truc aussi, c'est que je pense qu'ils ne se sont pas pris suffisamment à l'avance. La, C'est-à-dire qu'ils auraient dû, et comme beaucoup de grosses entreprises, ils ont euh, forcément un budget innovation, un budget recherche. Hein. C'est pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard que les grosses entreprises dépensent euh, une grosse partie de leur chiffre d'affaires dans la recherche. Dans l'innovation, tout simplement, parce que c'est comme, je sais pas, je te, je te prends les produits Apple. Si demain Apple se dit, bah, ça va très bien comme ça, on garde nos produits et on reste comme ça en attend non. Euh, déjà, ils vont prendre le risque que, bah, un de leurs concurrents ait une idée, une idée, une idée, pardon, qui soit beaucoup plus novatrice que la leur. Mais c'est aussi qu'à un moment donné. Euh, le comment dirais-je, la demande n'est plus la même. La demande évolue et les on le sait, on est en plus dans un modèle aujourd'hui dans une société où on est à fond dans la consommation, à fond dans le renouvellement. Euh, on veut toujours des choses nouvelles, etc., etc. Les gens s'ennuient très facilement, beaucoup plus qu'auparavant. Et donc, bah en fait, on a toujours des besoins naissants sur plein de nouvelles choses. Et, ce que je veux te faire comprendre, c'est que par exemple, si tu reprenais le produit Apple, bah, c'est la même chose en fait. Si demain, ils ont toujours le même produit, au bout d'un moment, les gens vont se lasser. Peut-être même qu'une marque concurrente va arriver sur le marché avec un produit complètement innovant et du coup, va envoyer une image euh, innovante de société technologique innovante. Et c'est ça qu'aujourd'hui à l'image d'Apple. Mais du coup, on pourrait avoir la même chose avec un concurrent qui, qui justement aurait bien… Donc, tu comprends que l'entrepreneuriat, c'est n'est pas… Euh, un long fleuve tranquille, c'est pas euh, rester euh, campé sur ses positions, c'est toujours être en recherche, toujours être en, être en, en mouvement, euh, ne pas rester statique, toujours être en mouvement. Si ton modèle, tu l'as trouvé et que tu dis, de toute façon, juste à répliquer ce que je suis en train de faire, non, il faut à un moment donné penser à autre chose. Et pourquoi je te dis tout ça, et on y vient maintenant à la partie qui, toi, va te concerner beaucoup plus et me concerne également, c'est nos locations courte durée, c'est nos appartements sur Airbnb. C'est très clair, si aujourd'hui, Hein, ou demain, enfin, si dans les prochains mois, les, prochaines, les prochains mois, j'ai envie de te dire, tu restes comme tu es là, c'est-à-dire que tu considères qu'il bah, suffit d'avoir ton petit appartement bien rénové, style scandinave, plutôt sympa avec la déco, et eh bien malheureusement, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'aujourd'hui, eh on le sait, les gens veulent beaucoup plus que ça. Et les choses évoluent, les hôtels aussi évoluent, de plus en plus d'hôtels euh, adaptent leurs appartements à, à la nouvelle tendance, euh, je pense aussi notamment bah, par rapport aux automatisations des entrées dans les appartements, les, les, même les hôtels s'y mettent, égale, mettent également parce que c'est la nouvelle demande, la nouvelle tendance. Et je pense aussi à l'expérience qu'il y a dans nos appartements, tu le sais, j'en ai beaucoup parlé cette chaîne YouTube, l'expérience permet aux voyageurs eh bien, de vivre... Autre chose que tout simplement dormir dans un lit et profiter d'une cuisine, d'accord Il a autre chose qui l'attend dans le logement parce qu'il va se passer quelque chose de particulier. Et l'expérience fait clairement la différence par rapport à la concurrence et c'est ce qui fait que tu vas te démarquer de tes concurrents. Pourquoi Puisque les concurrents sont de plus en plus nombreux aujourd'hui sur le marché. Et qu'à un moment donné, si tu ne fais rien, tu vas te tasser, te tasser, te tasser jusqu'à, un moment donné, pourquoi pas être sur la vague sortante, c'est-à-dire que tu vas te faire dégager du marché. Donc, très important de prendre ça très au sérieux et que toi-même, dès maintenant, tu te poses tout le temps la question… Est-ce que mon appartement correspond toujours aux nouveaux standards, aux nouvelles attentes C'est pour ça aussi qu'il faut être très vigilant, il faut regarder à l'aide des séminaires, il faut euh, s'instruire, il faut suivre des formations, il faut euh, suivre des gens inspirants. Euh, il faut aussi, pourquoi pas, se mettre en, euh, sur des réseaux où il y a, des, par exemple, des, euh, des, des, des réseaux Airbnb, etc., etc., pour aller chercher tout le temps l'information. Donc, tu vois, même par rapport à ton temps, il faut absolument que tu dégages du temps, euh, tous les mois, un petit peu de temps, pour... On va dire la formation, mais pas la formation dans le sens « j'apprends des choses », plutôt la, la, la recherche d'informations, la curiosité, la, la, la, lire des articles, des journaux, etc. Tout ça est important parce que ça fait ressortir des tendances. Et ces tendances-là vont te permettre de mieux aiguiser ton euh, ta réflexion. Et derrière, d'être un petit peu avant-gardiste. Et c'est ça, quelque part, qui fait la force d'un chef d'entreprise. C'est ce côté avant-gardiste, ce côté... Il sent les choses, mais il les sent pas par hasard. Il est pas devin. C'est juste qu'il a su se renseigner. Il a su réseauter, discuter avec des gens. Euh, euh, il a su aussi prospecter de l'information. Peut-être même aussi, des fois, l'information vient de l'étranger. Hein, si on prend les États-Unis, bah c'est vrai que beaucoup de, euh, de business models euh, ou de tendances viennent des États-Unis. Et c'est ça qui tu vois, fait, fait, fait le futur. Et par exemple, ce qu'invente ce qu aujourd'hui Airbnb, notamment la gestion de l'expérience, et tu sais, il y a un système où tu navigues par catégorie euh, sur la plateforme, eh bien ça, ce n'est pas par hasard. Euh, ils n'ont pas sorti ça comme ça en se disant « Tiens, on teste un truc, on verra bien si ça marche ». c'est n'est pas ça le truc. C'est qu'ils lancent une tendance. Ce sont des Américains, ce sont des gens qui sont influents ce sont des gens qui euh, euh, qui sont motivants et qui sont euh, et qui faut et qu'il faut s'inspirer et ils ont pas fait ça par hasard et donc tu vois bien que la notion d'expérience aux appartements Airbnb est pas est pas faite par hasard il y a vraiment quelque chose derrière il y a vraiment un travail je ne dis pas que les appartements classiques qu'on a aujourd'hui ne sont pas suffisants ne répondent pas à la demande du marché bien évidemment que non mais ce que je veux dire c'est que si toi tu vas être quelqu'un de performant dans ton business et que tu veux vraiment aller plus loin que les autres les dépasser être meilleur eh bien, il va falloir euh, le préparer et aller vers ce genre de choses. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard aussi que je t'ai préparé une petite formation gratuite, justement, sur la création d'expériences. Si t'intéresse, tu découvres ça tout en bas dans la partie description. Une petite formation, justement, où je t'explique comment, toi aussi, tu peux créer une expérience dans tes logements. Et c'est gratuit, donc n'hésite pas à la télécharger, bien évidemment. Donc, tu vois, les Maisons Phoenix, il y a plein de facteurs qui font que cette entreprise, malheureusement... Bah, elle est amenée à disparaître parce qu'elle a mis trop de temps à réagir, parce qu'effectivement, elle était déjà un petit peu branlante et que ça n'allait plus très bien. Et que du coup, il bah, y a eu un coup de vent qui a été plus fort et que ça l'a balayé. Quoi. Euh, voilà, donc du coup, tu sens bien que euh, les choses peuvent aller très, très vite. L'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a des cycles. Il faut les sentir. Il faut s'y préparer. Il faut, euh, euh, comment dirais-je, être avant-gardiste. Hein. Donc, euh, ça vient par la curiosité, notamment. Euh, il faut être curieux de nature. Il faut écouter ce qu'on peut nous dire et pas rester campé sur ses positions. Mais des entreprises comme celle-ci, j'en connais plein. Je connais plein, tu le sais. Pour avoir fait plusieurs types de business auparavant, de celui-ci, j'en ai connu plein qui ont également disparu parce que, Malheureusement, ils n'ont pas su prendre le virage. Et euh, je me rappelle d'une par exemple sur un autre domaine d'activité, j'en rappelle très très bien euh, qui était encore à l'ancienne, c'est-à-dire que quand par exemple tu achetais les produits, euh, bah en fait, tu les achetais sur euh, des fichiers Excel ou sur des bons de commande à l'ancienne. Alors que à l'époque où moi je faisais ces activités-là, bah il y avait déjà des sociétés concurrentes qui avaient des extranets, tu te connectais avec un login et un mot de passe, et tu passais ta commande en ligne. Mais ça tu vois, ça faisait partie, et en plus de ça, il y a l'image que ça renvoie. Euh, l'image est très importante. Euh, la, on va dire le marketing aussi qui est lié à ça, et euh, quelque part, euh, la promesse que tu as par rapport à tes clients. Et ta promesse peut changer. Hein. Euh, Peut-être qu'eux auraient dû aller sur un autre concept. Je ne sais pas lequel, hein. franchement, c'est assez compliqué à, à, à se projeter, mais... Euh, ils, ou alors peut-être rester sur ce concept-là, mais peut-être avec une, des, des, des structures beaucoup plus légères, parce que ce qui bon on voit bien, ils avaient quand même pas mal de pas mal de points de points de vente. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ils avaient pas mal de, de lieux. Peut-être qu'il aurait fallu recentrer bien avant et pas attendre la dernière minute en se disant, bah, de toute façon, le gouvernement va nous sauver, il y a 1200 emplois à la clé. Bah, non, la preuve que non, c'est terminé, quoi. C'est fin de chantier et on passe à autre chose. On va laisser 1200 personnes sur le carreau et en plus des, des propriétaires qui ont lancé des projets IMO avec une, une, une construction qui n'est pas achevée. Et donc, j'imagine derrière des, des problèmes aussi sur les règlements, etc. etc. Donc, voilà un petit peu ce que je veux dire de cette vidéo, euh, donc le mot de la fin, euh, sois toujours avant-gardiste, sois toujours curieux, forme-toi, mais dans le sens, euh, sois curieux, découvre de l'information, mets-toi à jour, dis-toi que ce que, as ce que tu démarres aujourd'hui, peut-être que dans cinq ans, il y avoir une vague et que du coup, tu seras... C'est pas que tu seras plus là, c'est juste que peut-être que ton activité va évoluer. Et on voit bien, même nous, sur nos locations de durée, l'activité elle évolue énormément. C'est pour ça que cette chaîne YouTube elle, elle existe. C'est pour ça aussi que je fais des morning emot tous les mardis matins, parce qu'il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc il faut être, il faut être là, il faut être présent, il faut. Suive la tendance et il faut pas se laisser embarquer parce que sinon, bah c'est fin de chantier, c'est terminé. C'est le cas de le dire, c'est vraiment fin de chantier, tu, tu, tu, tu remballes et, et euh, bah tu repars sur autre chose. Alors, si tu as la capacité à repartir sur autre chose, pourquoi pas C'est pour ça aussi que je le dis beaucoup, développer vos actifs, essayer un maximum de diversifier. Euh, alors, faut quand même rester focus quand on est dans l'entrepreneuriat parce que le fait de se diversifier trop dans l'entrepreneuriat fait que malheureusement, tu peux mettre en péril un de tes business. Ou alors, il faut absolument être dans une full délégation. C'est-à-dire que voilà, tu as un business qui rôde, qui tourne bien, tu le délègues totalement et tu en démarres à nouveau où là, tu te mets à 100% dessus. Si c'est le cas, ça, OK. Mais attention, restez quand même, gardé focus ton, sur ton business parce que c'est celui-ci qui aujourd'hui te permet de développer. Mais par contre, il faut quand même envisager toujours, toujours eh bien, de diversifier ses actifs. pour faut pas se retrouver demain euh, sans plus aucune rentrée d'argent et se retrouver avec avec avec plus rien. quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo, bah, elle t'a plu. C'est un petit peu une vidéo particulière, un, une petite réaction par rapport à, à ça, parce que c'est quand, un, un, un, voilà, quand même quelque chose d'assez important. Tu pas à commenter, à me dire toi ce que tu penses de ça, comment tu vois les choses, est-ce que tu es as été victime de cette société ou est-ce que peut-être même que tu es salarié de cette entreprise. Enfin, N'hésite pas à compléter ou rajouter des choses que j'aurais peut-être pu omettre ou que, sur lesquelles j'aurais pu... Euh, euh, ou sur lesquelles euh, voilà, tu, tu estimes que ça aurait dû être plus précis, bien évidemment, n'hésite pas à commenter cette vidéo. je fais toujours plaisir qu'on puisse échanger, bien évidemment. N'hésite pas à la partager. Et puis, je crois que c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu si celle-ci t'a plu. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Et puis, je te dis bah à tout de suite pour une prochaine vidéo.